Et j'arrive, oui, à, à très bien gagner ma vie. Et fin, quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, euh, les impôts, l'assurance le, maladie, tout ça, euh, je m'en sors quand même avec presque 2000 euros. Donc je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas machin. Donc ça. je pense que...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 Je vis bien Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Alors aujourd'hui, Madison va partager son expérience de la formation. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'en fait, Madison, elle va casser toutes vos croyances limitantes. Donc si vous avez peur de vous lancer dans une formation à distance, elle vous parle donc de son, de son ressenti par rapport à la formation. Elle a un enfant au en bas âge qui a 3 mois. Elle a été pleine, donc... Euh, c'est à dire que son, son carnet de rendez-vous a été plein au bout de trois mois après l'inscription à la formation elle a quitté son emploi et ensuite fait la formation elle est dans une grande ville avec plein de concurrence autour elle accueille ses clientes dans son salon avec son mari et ses enfants à côté et malgré tout cela elle a un succès dingue euh, donc si vous avez toutes ces croyances limitantes de vous dire euh, je ne pourrais pas y arriver parce que si ça ça ça ça eh bien elle vous prouve le concours elle vous dit également qu'elle gagne plus de 2000 euros par mois après seulement quelques mois euh, après euh, s'être lancée dans la formation donc tout est vraiment possible, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle vous donne plein d'astuces aussi pour trouver des clientes donc vraiment euh, cette vidéo c'est une mine d'or, donc regardez bien cette vidéo et je pense qu'elle pourra vraiment vraiment avoir un impact sur vous, sur vos peurs parce que bien souvent c'est vos peurs qui vous empêchent de réussir et donc elle vous dit comment elle arrive à s'organiser comment elle a réussi à trouver toutes ses clientes et comment ça fonctionne pour elle. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, regardez-la bien jusqu'au bout parce qu'il y a des pépites du début à la fin. A très vite. Coucou Madison, comment tu vas Ça va, merci. Et oui. toi Super, impeccable. Euh, donc tu vas nous parler un petit peu de ton parcours avant la formation, pendant et qu'est-ce que tu fais maintenant Donc on va déjà commencer. Qu'est-ce que tu faisais avant la formation alors, avant la formation, j'étais dans la décoration d'intérieur. Euh, j'étais salariée euh, dans une ancienne de décoration. Et voilà. Je m'éclatais beaucoup parce qu'il ben, y a le côté artistique qui était là de la décoration. Donc, euh, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer du coup J'ai voulu changer parce que ben, je n'étais pas épanouie. J'avais un poste à responsabilité quand même, mais euh, un peu. Euh, un peu retenu ben voilà, par euh, par euh, le fait d'être salarié, de, tu as déjà une heure fixe, tu n'as pas forcément les vacances que tu veux, les horaires que tu veux aussi et j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, mon mari était entrepreneur, tout le monde dans ma famille est entrepreneur donc il y a un moment <rire> c'est tout le monde tour. Donc euh, ben voilà, ça a été euh, la décision euh, Ma décision bah, de, de tout plaquer du jour au lendemain et, euh, et de, de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je voulais faire quelque chose à moi et j'ai regardé tes vidéos sur YouTube et je suis tombé sur toi <rire> et du coup j ça m'a fait y réfléchir voilà. et le temps que ça mûrisse, que l'idée euh, se creuse, j'ai pris la décision de, faire, de, de devenir prothésiste angulaire. D'accord, mais à la base, c'était pas quelque chose que tu voulais faire depuis des années ou tout ça, c'est vraiment venu comme ça Pas du tout, c'est vraiment, je me faisais faire les ongles chez une prothésiste angulaire, donc c'est quelque chose qui me plaisait, mais vraiment, j'étais pas dans, dans l'idée de devenir prothésiste angulaire. Ma mère l'a été il y a 30 ans en arrière, donc c'était même pas à la mode encore mmh. ni quoi que ce soit, mais je me suis jamais dit, oui, je vais faire comme ma mère, quoi. C'était mmh. vraiment, euh... et puis elle l'a fait que pendant Quelques années, un laps de temps. Donc ouais. au final, c'est... Voilà. Non, pas du tout. j'étais pas du tout euh, prédestinée à devenir prothésiste angulaire. Ah ben génial. Et du coup, euh, alors tu as vu un petit peu mes vidéos et là, il y a eu peut-être un petit déclic en toi où tu t'es dit « Ah ben tiens, c'est peut-être le projet que je recherche ». Et ensuite, euh, donc tu es tombée peut-être un peu sur, euh, sur mes formations, le contenu, tout ça. Tu as peut-être aussi regardé d'autres formations oui, exact. Euh, ben, quand j'ai décidé de devenir, de me lancer là-dedans, euh, effectivement, ben, il était essentiel pour moi ben, de trouver une formation et de bien me former. Donc, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y avait sur le marché. Donc, euh, effectivement, il y avait des formations à distance, il y avait des formations dans les centres, mais c'est vrai que les formations dans les centres étaient très courtes. Euh, une semaine, 15 jours, voire un mois au maximum. Et je me disais, mais comment on peut apprendre un métier euh, aussi précis en plus que celui-là en euh, ne serait-ce qu'un mois quoi c'est pas possible donc du coup c'est vrai que j'ai contacté plusieurs centres de formation à distance parce que je m'étais fixée sur le distance et, et les autres centres de formation ont été très insistants euh, sur le fait de venir dans leur formation à chaque fois c'était des appels téléphoniques euh, quand je pouvais pas ils me rappelaient euh, le lendemain mais c'était vraiment trop insistant et c'est vrai que je suis tombée sur toi euh, où on a eu un échange sympa, tu m'as dit écoute réfléchis, euh, tu peux avoir accès à une ou deux vidéos déjà pour voir comment ça se passe et tout, donc je les ai regardées et, euh, et voilà et après je me suis dit ok je vais prendre la formation de Nathalie euh, et là où, où j'ai douté c'est de savoir si je prenais... Euh, Juste le pack euh, formation de base ou si je prenais euh, le pack en entier. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il va falloir que le nail art, je le fasse à un moment. Alors, autant tout prendre d'un coup, au moins, c'est fait. Et du coup, ben voilà, on est parti ensemble sur… Euh, je, me suis dé... je me suis levée le matin, je me suis dit, allez, aujourd'hui, <rire> à la formation de Nathalie. C'est décidé, il faut que je prenne une décision à un moment. Et voilà, et du coup, ben, ça, c'est fait. Bah, génial. Donc tu t'es levé un matin, tu t'es dit maintenant je change de vie, ça y est, c'est décidé. Ouais, ça y est, c'est fait. Est... Ouais, génial. Est... Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, franchement. C'est De pouvoir travailler comme on le veut, au rythme qu'on veut, tout ça. Parce que moi, c'est vrai que j'avais tendance à aller trop vite, parce que je suis quelqu'un qui apprend vite, qui est minutieuse dans mon travail. Et c'est vrai que ben, j'avais besoin de cette... Enfin de cette rapidité et de vite arriver à mes objectifs. Donc, bah, ça a été super avec ta formation parce que il n'y a pas eu de « non, il faut attendre que c'est… » Enfin, tu vas au rythme que tu veux et c'est génial. Ouais, c'est ça qui, qui t'a plu. Alors, le fait que tu puisses vraiment avancer comme tu veux, euh, plus ou moins ouais. rapidement. Et puis, euh, tu es maman aussi. Tu peux peut-être nous raconter comment tu arrives à, à combiner les deux Alors, comment j'arrive à combiner ben, en fait, euh, ben, je me suis organisée, juste ben, mes enfants sont euh, mon grand qui a donc 8 ans déjà, et ma petite qui vient d'avoir 3 mois. Euh, ben, en fait euh, euh, je, ben, Le grand va à l'école, la petite va chez la nounou, l'assistante maternelle, j'ai pris une assistante maternelle. Et du coup, ben, je, euh, je la mets, donc les deux partent à 8h30, ils sont gardés. Donc je commence mes rendez-vous à partir de 9h. Et j'enchaîne les rendez-vous. Je une cliente l'autre la, arrive peut-être deux minutes après c'est le timing est très serré mais ça me permet d'avoir des clientes enfin euh, trois quatre même cinq clientes par jour hein, mm. euh, en faisant comme ça et du coup je bosse jusqu'à 16h30 17h mm. vu que mes pauses durent avec nail art une heure et demie et euh, du coup euh, j'avoue que je, je saute le repas <rire> du midi mais ça c'est c'est moi c'est mon rythme je, je je préfère voilà bosser ne pas m'arrêter être dans le move et à partir voilà de 17h j'ai fini ma journée et je vais récupérer mes enfants de part et d'autre et je m'occupe d'eux et voilà et, euh, et j'ai fait ma journée complète au final cinq clientes je pense que c'est une Bonne journée. Bah Franchement, 5 clients, c'est génial. Euh, si tu arrives à t'organiser comme ça et en plus à avoir fini euh, vers les 17h, tout ça, c'est génial, vraiment, euh, que tu puisses après passer du temps avec tes enfants. Et, ça. Euh, et vraiment, voilà, là, tu as trouvé, je pense, hein, une très, très bonne organisation. Bon, il faudrait peut-être quand même te prendre 5 minutes peut-être pour manger entre midi. Oui. Moi, je suis pour le jeûne intermittent, donc je ne te dirai jamais que c'est mauvais de sauter un repas. Mais, euh... mais voilà. Après, c'est sûr qu'il faut penser un tout petit peu à soi aussi. Ouais. Moi, ce que je faisais entre deux clientes, je prenais quand même un tout petit peu l'air pour euh, respirer un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est C'est pas... vrai, c'est essentiel. Ouais. Quand j'arrive à finir, si par exemple la cliente ne me demande pas de nail art, c'est vrai que parfois, j'arrive mmh. à la faire en... 1h10, 1h15, et ça me laisse 15 minutes voilà, ben, ouais. pour me lever, pour boire un coup, pour euh, grignoter un petit truc, euh, une salade ou quoi que ce soit. Et, euh, et je suis repartie, et après vrai, je mange comme il faut le soir, à, tranquille avec mes enfants, parce que ben, je suis obligée de cuisiner. Ouais. Et je n'ai pas cuisiné pour moi toute seule, donc je pense que c'est pour ça que je loupe le repas du midi, parce ah. que je me dis non, pas de rien <rire> Comme je te comprends, ouais, ça. <rire> on va plutôt grignoter quelque chose. Bah, super. Et donc, du coup, tu as ouvert ton entreprise. Alors, dis-nous comment c'était... Euh, bah, comment ça s'est passé Mais, ben, Ça s'est super bien passé quand j'ai commencé. C'est vrai qu'au ben, début, j'ai fait ta formation. Euh, je m'exerçais sur les clientes à petit prix. Euh, j'ai commencé en plus dans une autre ville que je suis à aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et ça s'est super bien passé, c'est pour attirer la clientèle. Je me suis toujours servie de, de ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire Facebook. Euh, J'ai créé un compte professionnel et une page euh, Facebook. J'ai créé un compte Instagram aussi. Bon, j'avoue que ça prend du temps, en fait, de gérer tout ça en même temps parce qu'à chaque fois, il faut poser les poses sur Instagram, sur Facebook, sur machin. Mais bon, maintenant, c'est bien parce que une fois que tu poses sur Instagram, tu peux via voilà. Instagram les poser sur Facebook. Ça se pose automatiquement. Donc, ça, c'est cool. Euh, et euh, j'ai déposé des annonces donc sur marketplace gratuitement je n'ai jamais payé d'annonce pour qu'elles reviennent. je m'en charge tous les matins voilà tous les matins entre 8h30 et 9h quand j'ai une fois que j'ai déposé mes enfants c'est ma demi-heure pour prendre mon café et me poser sur les réseaux sociaux et réactualiser euh, mes annonces sur Marketplace euh, si je vois par exemple que j'ai posé euh, une photo et que personne n'y répond dessus je me dis que ça doit être euh, ben, la photo qui ne plaît pas forcément parce que ben, par exemple j'avais posé celle-là, les ongles rouges et c'est vrai que ben, personne ne m'a répondu sur cette pose alors que je mets une pose de Baby Boomer alors là c'est euh, vous faites le Baby Boomer, c'est génial et tout ça, donc euh, ça marche beaucoup mieux, donc en fait ben voilà, je, je réactualise, c'est vrai que vu que j'ai un compte perso et un compte pro je pose des annonces sur le compte perso et sur le compte pro donc ça me fait double annonce en fait mmh. mais bon ce qui est chiant c'est que je dois switcher entre les deux à chaque fois pour répondre mmh. aux au clientes mais bon ça c'est le jeu et euh, c'est vrai que je, ça m'est arrivé de poser des annonces sur le bon coin aussi. Il y a des personnes bah, qui se n'ont pas l'habitude de se servir de Facebook et qui vont voir sur le bon coin, donc euh, ils m'ont répondu. Il y a Stouty aussi, l'application Stouty. Enfin, euh, il y a plein, il y a plein de, il y a Nextdoor, il y a, il y a plein d'applications. De, de, de, Après, c'est vrai qu'il faut tout regarder, mmh. tout faire, mais bon, une fois qu'on est rodé, après, on check, voilà, c'est ma demi-heure, je check tout et, euh, et, et voilà, donc, euh, et, et du bout. Et après, évidemment, une fois qu'une, deux, trois clientes viennent, ben, le bouche-à-oreille et au final, ben, les annonces, que ce soit sur n'importe quel réseau, ben, tu les fais de moins en moins parce qu'au final, ben, tu es de plus en plus rempli. Donc, c'est juste pour combler les deux, trois rendez-vous que tu as encore de libre par semaine et, euh, et Voilà. Et donc ça c'est fait tout seul. Et une fois que mon carnet d'adresse a été rempli, ben il faut ouvrir quoi, il faut, euh, il faut, faut, faut faire les choses sérieusement. Donc euh, voilà. Ouais. Donc bah super. Donc aujourd'hui c'est une activité où tu peux en vivre, où tu arrives à te dégager un, un salaire.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 Voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc euh, franchement, euh, je oui, <rire> je, je je vis bien. Et je passer paye du... pas de nous, ni ouais. rien et passer je... du temps avec tes enfants. C'est vrai que souvent on ne tient pas compte du fait qu'on a le déplacement, l'essence, la voiture qui s'abîme, toutes ces choses-là et effectivement la, la nounou, les, les choses en plus et euh, et du coup là ben ça ça fait comme c'est comme si presque tu pourrais ajouter presque 500 euros euh, en plus euh... Ouais. C'est ça, Exactement, c'est exactement ça, euh, et puis voilà, je passe du temps avec mes enfants, de temps en temps, il m'arrive de faire des extras le week-end parce que, ben, il y a certaines, c'est vrai que j'ai des horaires 9h, 17h, donc il y a certaines clientes, il y a une certaine clientèle, on va dire, qui travaille tard le soir que je ne peux pas toucher moi parce que du coup, je ne travaille pas le soir. Donc, ce que je fais, c'est que ben, parfois, je laisse mes enfants à leur père le dimanche. Et par exemple, ben, les clientes viennent à la maison le dimanche. D'accord. Ben voilà. Si toi, tu veux t'organiser comme ça, c'est parfait. Voilà. <rire> on a fait deux, trois clientes en plus. Euh, ouais. Et ça fait toujours plaisir parce qu'elles sont « Ah, de travailler le dimanche, c'est génial !» elles sont contentes. Ouais, c'est super. Et tu les accueilles du coup chez toi alors oui, je les accueille chez moi, là, dans mon salon, juste devant moi, il y a mon, euh, mon atelier. Euh, je n'ai pas un grand salon vu que j'ai déménagé, donc on a réduit l'espace vu qu'il y a une personne de plus, ma fille qui est arrivée. Donc, du coup, on hein, a dû réduire un peu l'espace de... de d'habitation. Et, euh, et ben, j'ai privilégié mon atelier plutôt que que ma table à manger. Oui. <rire> Donc, j'ai enlevé ma table à manger. On mange sur un bar qu'on a là-bas. Et du coup, ben, j'ai installé mon atelier. Et c'est vrai que ça fait… Euh, ben, je suis, même si je suis dans mon salon, j'ai quand même délimité un peu l'espace. Oui. Ça, euh, ça fait mon petit... J'ai mis des étagères au mur pour approcher toutes les couleurs que j'ai, mon diplôme. Et, euh, et même des fois, les clientes, elles viennent et il y a mon mari qui est sur le canapé. Mais c'est cet aspect convivial qu'elle recherche au final. Parce que ben, mon mari, il vient le, lui, leur demander si elles ne veulent pas boire du café ou quelque chose à boire. Et au final, ben, c'est super sympa parce que c'est convivial. Oui. Donc, ça ne gêne pas du tout où elles sont super contentes de venir dans mon salon alors qu'il y a tout le monde dans le... avec moi. Oui, c'est comme si en fait, elles venaient un peu faire partie de la vie de famille. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a même mon fils qui vient les voir et qui dit « Ah, moi, je te verrai bien avec cette couleur. Cette » <rire> Génial, j'adore. parfois, elles font les couleurs ah, que oui. mon fils leur propose, donc du coup, c'est super. Ah, c'est top. Et justement, pour celles qui pourraient se dire « Oui, mais je ne peux pas, j'ai pas de place chez moi, toutes ces choses-là », en fait, là, tu tu es la preuve vivante qu'on peut avoir une famille, même des enfants en très bas âge et y arriver. On peut les accueillir dans le salon, ça peut très bien se passer. On peut ne pas travailler après 17 heures et avoir des clientes. En fait, ouais. là, tu casses toutes les croyances limitantes. On peut gagner plus ça. de 2000 euros. Euh, vraiment, là, tu es l'exemple type du, de, de celle qui aurait peut-être plein de peur et qui te se dit ouais. « Mais attends, si elle, elle y arrive, moi, à la limite, je pourrais y arriver aussi. » Donc, euh, c'est génial. C'est top. Oui, j'ai jamais eu de problème à, à me dire « ça ne fait pas professionnel ça... ». Enfin, je suis professionnelle dans mon travail et dans les postes que je leur fais, donc je n'ai pas peur euh, de, du... que ça paraisse non professionnel avec mes enfants autour, parce qu'elles ben, le comprennent bien. Et au final, ça se passe super bien, dès qu'elles rentrent, on leur propose un café, quelque chose à boire, donc c'est tout de suite on se met à l'aise ensemble je les tutoie dès qu'elles arrivent par message quand on prend rendez vous c'est vrai que je les vous vois mais quand elles arrivent ben, du coup je, je leur dis je les appelle toujours par leur prénom je trouve ça essentiel et je les tutoie je les mets tout de suite à l'aise et je leur fais la bise et si elles, elles, je, elles paraissent un peu choquées je dis bon tu sais quoi on va passer une heure et demie ensemble donc autant qu'on se tutoie dès le départ euh, parce que tu vas me raconter ta vie je vais te raconter la mienne et, et voilà c'est vraiment de la faire passer un moment à elles mmh. en fait où elles vont me raconter leurs problèmes, elles viennent plus pour raconter leur... oui. <rire> Ça. <rire> leur vie, que de faire les ongles. Et en plus, ben voilà, elles se sont défoulées pendant une heure et demie et elles ressortent avec une belle manucure et, euh, et, et elles sont contentes. C'est génial. En, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que moi je proposais aussi à mes clientes. Moi, je les faisais aussi venir. Ben, moi, j'avais carrément enlevé mon salon. <rire> Donc, j'avais pas de salon. <rire> j'avais fait ma pièce à la place. Mais euh, oui, il y avait aussi ma fille qui était avec, même quand elle était toute petite, quand elle avait trois mois aussi. Enfin... Quasi depuis la naissance. Et, euh, et voilà, et il y avait aussi ce, ce côté très très familial. très euh, Voilà, on, on vient voir. Des fois, il y avait ma mère qui venait, mon copain et tout. Et, et ça se passait super bien. Et je pense que là où, euh, où tu vois si ça plaît ou pas, c'est en fait quand, euh, quand les clientes reviennent simplement si elles reviennent, euh, si elles te disent oh j'ai hâte de reprendre mon rendez-vous pour la prochaine fois et tout, ben c'est là que tu vois que le concept fonctionne. Et comme je l'explique souvent dans la dans les vidéos de formation, c'est il faut savoir être soi-même, faut faut pas vouloir euh, être comme les autres, et faut juste trouver qui on est soi-même, et euh, voilà, et imposer son propre style, quoi. Et en plus, j'adore ta déco, donc euh, je pense que les clientes ouais. <rire> euh, doivent bien aimer aussi. Et il y a même la dernière fois, il y a une cliente, elle m'a dit, oui, je suis embêtée, j'ai un peu bébé, je sais pas quoi en faire, et tout. Mm -hmm. Et euh, je lui ai dit, mais de base, ça me dérange un peu les enfants, c'est vrai, parce que ça... La cliente, elle, elle est stressée parce que son enfant, il peut pleurer à un moment. Et en fait, j'ai le parc de ma fille juste derrière et j'ai pris le parc, je l'ai mis à côté de nous, on a mis le bébé à l'intérieur. Et du coup, je l'ai mis sur une tablette des. Des dessins animés et il est resté pendant une heure mais sage il n'a pas bougé elle était super contente elle, elle est partie une heure après j'ai reçu un message en me disant m'a dit merci j'ai pu prendre mon enfant c'était cool c'était pas et vu que c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu dans les pleurs, dans les cris, tout ça. Même si son enfant, de temps en temps, il a pleuré parce qu'il voulait peut-être avoir les bras de sa maman, mais moi, je suis habituée parce que la mienne a trois mois et qu'elle <rire> pleure aussi. Et du coup, je n'étais pas stressée et ça a déstressé la cliente complètement. Mm -hmm. Je me dis « t'inquiète pas, il est fatigué, c'est pour ça qu'il chouine. Moi, ça ne me dérange pas, je, je connais ça et c'était vachement sympa. Mm. » ah, génial. Et en plus de ça, euh, je trouve que tu fais vraiment du très, très beau travail. Donc, tu me dis que tu arrives à travailler entre 1h15 et 1h30. Le timing est vraiment, vraiment parfait. Est-ce que tu as réussi à arriver rapidement sur ce timing ou il t'a quand même fallu du temps euh, ben C'est l'entraînement, concrètement. Bon, là, c'est vrai que je viens de reprendre mon activité. Donc, euh, ça fait une semaine et demi que j'ai repris mon activité et euh, les premières clientes que j'avais pris pour euh, me remettre entre guillemets dans le bain euh, je t'avoue que je les ai fait en deux heures. Et en fait, et bien, à force de… Les, les, les gestes sont très très vite revenus et je suis vite passée de euh, au début, je suis passée à 2h quand j'ai commencé la formation. Au début, c'était 2h. Après, ça a été 1h40. J'ai stagné pendant 1h40, pendant un petit moment quand même, mmh. euh, le temps de trouver. Et c'est vrai que là, ben, 1h30. Et voilà, ben, j'aimerais bien, bien passer à tes produits justement pour arriver à ces 1h15, 1h10, tu vois, mm. qui me permettent en fait ben, de gagner 20 minutes à chaque cliente mm. et 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ben, en fait, ça pourrait m'en rajouter ma sixième cliente à la fin de la journée et toujours ben, voilà, dans l'optique de… de... Ouais, de, de se développer, de gagner plus d'argent pour pouvoir investir dans de nouveaux produits qui sont un peu plus chers mais au final qui te font gagner du temps donc l'un dans l'autre en fait on s'y retrouve donc euh, ouais, j'aimerais bien arriver sur ces, euh, sur ces 1h10 qui... <rire> que j'y suis pas encore. Ouais, après c'est possible, mais c'est vrai que voilà, tu vas de plus en plus t'entraîner et ça va y tu vas y arriver, j'en suis persuadée, ouais, en fait. euh, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, tu privilégies peut-être vraiment la qualité pour avoir de très très belles poses parce que tu fais du très oui. bon travail et donc du coup, euh, une fois peut-être que Merci. tu seras euh, plus à l'aise avec euh, vraiment les mouvements, les gestes, tout ça, euh, que tu auras encore pris plus confiance en toi, ben là, ça ira tout seul et euh, tu, tu peux stars. y arriver. Ouais. Bah, c'est top, c'est génial. Et est-ce que, euh, voilà, pour les femmes qui ont encore une crainte particulière par rapport à la formation, tout ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire N'ayez pas peur. Après, nous, on est une famille d'entrepreneurs, donc c'est vrai que c'était euh, plus facile pour moi. Je n'avais pas de peur, je n'avais pas de crainte. Et, euh, mais euh, les choses se passent naturellement, en fait. C'est vraiment, je veux dire... Même s'il y a des... Je suis, moi, je suis située dans une grande ville, je ne suis pas dans une petite ville, donc la concurrence, il y en a. Et je, moi, je me suis toujours dit, s'il y a de la concurrence, c'est que c'est positif, c'est qu'il y a un marché à prendre. Mm -hmm. il, y a, il y a de la concurrence, certes, mais si on arrive à se démarquer des autres et si on arrive à proposer des prestations qui sont différentes, donc moi, j'essaie de me spécialiser beaucoup dans le nail art, euh, ben du coup les clientes elles viennent enfin moi j'ai pas de problème pour euh, les on est peut-être une cinquantaine ou une centaine de prothésistes angulaires dans ma ville et, et pourtant je suis remplie tous les jours donc euh, n'ayez pas peur surtout et sortez de votre zone de confort parce que ben, là, je, moi je suis sortie de ma zone de confort ben, ce week-end. J'ai fait mes annonces sur Marketplace et il hum, y a une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit c'est pour un mariage mais il faut que vous vous déplaciez. Et c'est vrai que... Ben, Concrètement, je ne me suis jamais déplacée, je n'ai jamais fait à l'extérieur ni quoi que ce soit. Et, euh, et mon mari il me regarde, il me dit « Madison, c'est pour un mariage, tu peux pas refuser. » Et j'ai dit « Ouais, c'est vrai, tu as raison. » Et du coup, j'ai accepté et c'était des gens du voyage. Donc, euh, un gros mariage parce que c'est des, des, des, des, des, des grosses familles. Et je me suis déplacée, donc euh, elles m'ont pris trois jours complets. Oh, oui. 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Donc j'ai fait 20 clientes. Donc euh, j'ai fait euh, 6 ou 7 pauses dans la journée. Donc là, à l'entraînement, je peux te dire que ça a été du rendement, il n'y a pas de problème. Euh, sorti de ma... Je suis sortie de ma zone de confort parce que je me suis déplacée. J'ai fait les ongles dans des caravanes. J'ai dû investir dans une mallette que j'ai payée. Bon, on sait que les mallettes, ça, ça coûte un certain prix d'ailleurs. En plus, elle voulait tout le baby-boomer. Moi, je sais le faire à l'aérographe avec euh, le compresseur. Donc, j'avais mon immense compresseur dans ma valise qui pesait une tonne. Mais voilà. Et, mais du coup, ben, j'ai fait 20 clientes en trois jours. Quoi. Donc, euh, ben, j'y suis allée. Et franchement, ben, du coup, je suis... Ben, j'ai foncé, donc autant pour, si je peux foncer pour ce genre de choses, une formation à côté, c'est rien, c'est, on arrive à bien gagner sa vie, même en étant indépendante, on arrive, à... on peut y arriver, c'est juste de se dire, ok, vas-y, je le fais, et le plus dur, c'est d'avoir ce déclic et de dire, ok, je passe à une étape supérieure, je quitte mon travail, je me lance à fond dedans. Parce que tant que je pense qu'on est l'entre-deux, c'est difficile de se projeter en fait. On avance dans quelque chose, mais on garde un peu sa zone de confort. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de, voilà, de sauter, d'y de, aller les deux pieds dedans et de se dire « bon ben, allez, on y va ». Parce que de laisser un pied à l'intérieur et de laisser un pied à l'extérieur… Ça ne ça fait pas avancer, ça, ça fait stagner. C'est sûr. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur, cette peur de ne pas y arriver. Mais en fait, ce qu'il faut sûr. comprendre, c'est que c'est la peur qui fait qu'on n'y arrive pas. Ouais. C'est rien d'autre, en fait. C'est juste notre sûr. propre peur. Donc, on est responsable de son propre échec, en fait, si on veut. Et, et... Et toi, tu es la preuve que tu as osé ben, quitter ton travail parce que ça ne te convenait plus. Tu as dit maintenant, ben, ça me plaît plus, j'arrête. Ouais. Et je trouve ça hyper courageux de ta part. C'est vraiment... Euh, moi, je, je suis très admirative devant ça. Et tu as dit maintenant, ben, j'ai plus le choix, il faut que je réussisse. Cette année, ouais, et tu t'es donné à fond. Et, et moi, je ça. pense que c'est la meilleure des solutions. Mais encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui va oser le faire. Mais euh, mais si on peut, ouais. si on ose, c'est c'est important. Oui, c'est ça. Ben, oh, en plus, j'ai pas quitté mon travail pour me lancer dans la formation mmh. directement. J'ai quitté mon travail parce que ça ne me plaisait plus, donc je l'ai quitté en décembre. Je me suis lancée dans la formation en avril, donc euh, le temps de mûrir l'idée, de voilà, de savoir ce que je voulais faire et de me lancer dans ta formation en avril. Et euh, j'ai commencé à être complète avril, mai, juin, juillet. En juillet, voilà. bah C'était super juillet. rapide, quoi. Donc, ça a été super... Ouais, ça a été super rapide. Et en plus, l'été, les nanas, elles font les pieds tout ça. Donc, c'est vrai que ça a été une, une période très propice pour me lancer. Et euh, parce que, ben bah, peut-être qu'il y a des nanas, elles font pas du tout les ongles de toute l'année. Et parce que c'est leurs vacances au mois de juillet-août, elles vont le faire. Et puis, finalement, bah, peut-être qu'elles... La plupart, bon, elles vont le faire juste pendant les vacances, mais il y en a qui vont se dire, bah, bah, je vais continuer à le faire parce que bah, du coup, je fais des remplissages, tout ça, et elles commencent à aimer. Et en fait, c'est, je trouve que ça a été une bonne période pour me lancer et c'est pile poil tombé. Ouais, bah super, c'est impeccable. Vraiment, je te félicite pour ton parcours, c'est <rire> C'est ma cliente. Directement. Ah ben voilà. Et ben c'est le bon moment. J'allais juste te dire merci Pour beaucoup et je vais te laisser avec ta cliente. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et à très très bientôt alors. Merci Nathalie. Bonne journée. À toi aussi. Ciao.